Cédric. Je suis, il faut bien le dire, secrétaire d'État au numérique. C'est le moment où il faut dire MacBook, mais parfois c'est un peu Big Mac. Et ben, je vais dire Python parce que je préfère coder que liker. Samba pour le foot, Java parce que c'est français. AI parce qu'on a plein de talents en France. Euh, je dois avouer que j'ai jamais vu Game of Thrones. FIFA. Vivagène à Vivatec. <rires>